Et bonjour euh, à tous les amis, aujourd'hui sur Sonic Mania, le 3 épisode de Sonic Mania, parce c'est un peu comme d'habitude. Donc le 3ème épisode, je un peu son, la musique, on n'a rien non, je pense que c'est bon là, parce que le jeu, il y n'y a pas de soucis, pour que je puisse mettre à, à, à la musique. Merde. Ah, ah. Voilà, voilà. Donc finalement j'ai pas repris ce jeu parce que le jeu ne marchait plus pendant un temps donc euh déjà si tu fais ça et tu tombes ça, ça sert à rien mais c'est pas mal ici et voilà okay. ça, ça un bouclier nul mais on en a je compte pas faire 100% de jeu donc euh... Ah, je vais Je ouais. enchaîner, je suis un peu. Merde, c'est le vide. Ah, je... En plus, euh, euh, Ray il a dit euh, Ah, fais gaffe, je meurs. Vous allez dire qu'il y a un vide. Un vide. Ah, je... ah bon. Je <rire> savais pas que je pouvais passer ici ça <rire> c'est improbable alors on est raide donc allez. ou pas bon ouais donc j'espère que vous allez bien hein, au moins je viens je euh, voudrais que j'arrête de parler hop euh, ah, là boing <rire> je fais des potages moi j'ai en plus sa musique elle était plus... de plus je peux faire un métier de musique Euh, des musiques custom voilà forcément vous avez reconnu ces musiques là hein. c'est une musique de Mario encore une c'est une musique un peu dramatique mais bon je peux jouer avec Ray fallait pas faire un sens. oui je le laisse enfin j'espère que je pourrai le terminer celui-là parce que bah, des fois les jeux marchent plus et pas bah. oui ça c'est con mais voilà. Ah c'est pas si. Ça fait si longtemps que ça que j'ai pas compris le jeu, mais. Ouais. Attends, y'a a, y Mighty. Parce qu'on a tous les personnes. Alors oui, c'est des musiques Mario mais dramatique apparemment. Hop là! Et voilà! On a réussi à passer ça non? Je suis pas euh, J'ai trouvé un autre passage tout à l'heure. C'est bon là. sonic Sonic. Sonic. C'est la musique de la caméra. Bon, pour l'instant c'est des musiques de Mario Galaxy. Après on va avoir une belle musique. Une autre musique plein de galaxies et après on va mettre une autre, une autre une distance. J'ai le droit au moins. Hein, pas des genres des. Euh musique douce! Euh, J'ai pu aller au. Tout, tout, tout! C'est pas euh, la musique de l'observatoire quand euh, Harmony est une musique qui ben, quand on arrive euh, pour la première fois sur l'observatoire dans ma galaxie. D'en faire un monde, hum. je peux me voler. Hop là, c'est pas difficile. Enfin, un écureuil, donc. Ah, donc, donc, on a presque terminé le premier monde, c'est plutôt cool. Et ouais, on a bien tout terminé. rapport avec le, jeu. Est la la marque, le la Je... wow wow wow wow wow wow. les les les les les pas être. les les les les les les les les celui qui a pu le taper lui. C'est pas pour pas combien ça va devenir... C'est trop fort Yes bon, Pourquoi ça veut... Mais... Je ne pas si... Ah je savais pas qu'il j'étais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 C'est mieux, une vidéo avec euh, musique. Tout bien sûr, c'est ça. Je vais baisser son. De... Voilà, c'est ça la musique. Bon, ce sera la dernière musique. Le doigt va pas durer longtemps en fait. Ah oui, il y a rien. bug aussi la musique. Voilà, c'est une musique de Sonic Mania, mais c'est la meilleure. meilleure musique de Sonic Mania, c'est je crois. Voilà, c'est bon. pas le con pas débile. T -t oh. je pense que Hop, je le 2. J'ai ça va pleuvoir. Il va pleuvoir. Oula, oula, oula, là. oula, feuille tombée. Ah. Mais derrière cette musique là, il faut la chambre si vous voulez. Ah, zut. Visano. Oh super Enfin c'est pas très important, on va les anneaux. C'est bon Bah il est fini Enfin, J'ai tellement de points ça un joue. Bon on fout des points. Des Alors, on a cette musique quand on entend... Euh, la musique elle, elle, avec euh, une animation. Et si on attend dans les cantines, on avec l'animation. On a fait les personnes soniques en animation et tout. En dessin quoi. Il y a quelques petits bugs. C'est l'épisode 4. Attends, il y a une télé là-bas, on change de perso Hop là. Tiens, Oh, génial. Bon, on a quand même changé de personnage, en Attends, on va quand même juste lui sortir. t'as vu qu'on a été réussi, je pense qu'il faut monter. Oh, C'est C'est oh, juste pour des rings, ok. Ouais. Oh, là, il a un peu peur, voilà, il a qu'est-ce monté. Il a pris tous les anneaux, le bagarre. Je pense qu'il est là, parce qu'il a, a pas pris les autres anneaux. Je l'ai fait deux fois le jeu, enfin une fois. Ah, je l'ai fait plusieurs fois en fait. Parce qu'avant, euh, avant sur Switch, parce que je suis sur Switch, avant sur Switch, Switch j'avais pas. on. Tant qu'à sens tout. On a un boss On a un boss là, Putain, le mec, il de... voilà. Bon, ça, C'est ça, Ok, c'est une musique de fois comme ça, donc euh, voilà pour la fin de la vidéo. Moi j'ai trouvé tout ça sur YouTube, il m'a mis en exploration J'ai pas de bouclier et j'ai pas de bouclier. c'est ça le boss. J'ai pas de bouclier orageux. Il n'y a pas duré longtemps en fait.